Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais filmer un try on haul avec mon plus bel accent anglais. Tout simplement je vais vous montrer mes derniers achats sur Vinted parce que j'ai trouvé plein de petites pépites. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Vinted, je vous invite à le faire et au passage je vous invite aussi à me suivre sur Instagram puisque je suis aussi active là-bas presque tous les jours finalement maintenant donc euh, voilà pour ça et donc bah écoutez euh, on va pas plus blablater zé zé zé zé zé c'est parti alors vous allez voir il y a un petit peu de. Tout en termes de vêtements, il y a des vêtements d'hiver et des vêtements d'été. Moi j'ai fait au coup de cœur, donc il euh, y aura de tout. Et comme à chaque fois, en fait, je vais vous mettre le prix de l'article seul et le prix en dessous de l'article avec euh, la protection acheteur et avec les, les frais de livraison. Donc pour commencer, on a un petit top de chez Shein qui est juste sublime. J'essaye de trouver le sens pour vous le montrer. Oh, je vais pas y arriver. Un petit top à fleurs vert, un peu cache-cœur sur le devant avec un élastique qui cintre à la taille manche un peu chauve-souris genre il est magnifique j'adore la couleur, j'adore les petites fleurs regardez ça c'est vraiment, c'est trop trop canon ça pour le printemps, pour l'été. Oh, ça va être trop beau. Donc euh, j'avais peur qu'il soit hyper court et en fait pas du tout. C'est pas crop top. Trop contente, il est trop beau et euh, j'ai trop hâte qu'il fasse beau juste pour le porter. Même si je reste quand même team automne-hiver. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Oh, alors on va rester dans la saison euh, du printemps et de l'été surtout. Je me suis acheté, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Une combinaison pantalon rouge. Oh, oh là, là là rouge avec des fleurs magnifiques. Coll en V, petites bretelles qui sont réglables. Le derrière, il est basique, hein. Et puis il y a des poches Il y a des poches ok Et c'est trop pratique Et ces pantalons et j'adore et je trouve ça magnifique Le seul bémol c'est que c'est un petit peu transparent Donc je pense qu'il faut faire attention aux sous vêtements que tu mets Mais euh, ça pour les soirées d'été Ah oh, ça va être canon Donc c'est une Léa Z boutique En fait moi quand je fais mes recherches vintage Je fais vachement en fonction des marques euh, que je connais Donc souvent je prends du Shein Parce que je sais que je... ça me va Et que j'aime bien Je prends souvent du Léa Z boutique Je prends aussi du Zara euh, j'essaye de prendre des marques que je connais comme ça je sais que je serai pas déçue par la taille notamment. Alors j'ai craqué j'ai complètement craqué en me disant que j'aurais pu m'en faire une chemise robe mais ce n'est pas assez long mais c'est trop beau quand même. J'ai pris une chemise attendez Boutonne tout ça parce que là c'est le bazar là. là ça, ça ne va plus la marque. Ohlala, là là, il y a dû laisser aller là-haut. Je suis désolée, je suis un peu euh, surexcitée parce que j'ai un entretien d'embauche dans deux heures. Du coup, je filme une vidéo pour essayer de me calmer. Ah, j'ai peur. Regardez cette beauté, cette chemise. Alors, ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est canon. Donc, du coup, c'est une chemise longue que je peux pas porter en robe parce que c'est trop court. Mais j'adore les carreaux, j'adore les couleurs. Ça pour l'automne c'est magnifique ça, même l'hiver, enfin c'est trop beau. Et elle est euh, d'une matière, je saurais pas vous dire quelle matière, mais c'est euh, un peu épais, c'est un peu chaud. Et c'est d'une douceur surtout, on dirait un petit plaid. Et c'est pareil, c'est un LAZ boutique. Mais euh, je l'adore, de toute façon vous allez l'avoir porter et porter. enfin euh, je trouve que ça rend trop bien. Soit fermée, et du coup ça te fait juste une chemise large et longue, soit ouverte et ça te fait euh, un gilet à chemise, tu vois, une surchemise. Et c'est trop trop trop trop trop beau, j'ai trop hâte de porter tout ça. Alors je le fais très rarement parce que je trouve ça très risqué. Mais des fois j'achète des pantalons sur Vinted. Jusque là j'ai jamais eu une mauvaise surprise. Et là j'en ai acheté un de la marque Tally euh, J'ai pris en fait une coupe que je sais normalement qui me va. Dans la même taille etc. C'est en fait une coupe skinny taille haute. Et euh, push-up. Donc en fait, t'as des petites poches et t'as une forme qui fait que t'as l'impression... Ça donne l'illusion d'avoir des plus grosses fesses. Oui, j'aime bien. Euh, j'ai besoin. J'ai pas beaucoup de fesses, donc... Euh... Et donc, je l'ai pris en bleu, assez classique, délavé, comme ça. Le petit problème, c'est qu'il est un peu trop petit pour moi. Parce que j'ai pris du poids ces derniers temps. Et du coup, euh, il est un peu petit. Et les euh, j'ai... Il est un peu petit quoi, donc euh, j'espère que je vais pouvoir le porter, mais sinon il est trop beau. Il est vraiment... Chut, arrêtez de me parler, vous parlez trop les copains. L'effet push-up à chaque fois, il y a ce petit trait là, donc je ne sais pas à quoi ça sert. pas une spécialiste, mais en tout cas, euh, il est beau, il est vraiment beau, il est en excellent état. Mais euh, j'espère juste que je vais pouvoir bien le porter, effectivement, comme j'ai envie de le porter. quoi. Parce que quand j'ai vu que j'avais du mal à rentrer dedans, je me suis dit, ah oui, effectivement, t'as pris du poids. Bon. Les amis, je suis tombée en scrollant et en étant sur ma page d'accueil sur the paire de chaussures que je cherchais, que je voulais, qui est pourtant basique mais j'arrivais pas à trouver. En fait, je voulais des bottines qui fassent un peu chaussettes mais qui montent pas trop haut mais que ça soit pas matière chaussette. Que ça reste du simili-cuir mais que ça colle à la cheville. J'ai trouvé. J'ai trouvé le Saint-Graal Oui, oui elles, sont elles sont trop belles Est-ce qu'elles est qu sont pas magnifiques oh C'est magnifique. Elles sont en plus comme neuves. Je... Waouh Donc ce sont des bottines à talons. Alors le talon est hyper élevé, mais comme il est très large et qu'il y a une plateforme, franchement, moi qui ne sais pas marcher avec des talons, bah euh, je marche trop bien avec. Ça rend trop bien euh, cet effet un peu chaussette. Vous voyez, c'est ça que je voulais. C'était que ça monte un peu, mais pas trop et que ça colle un peu à la cheville, mais pas non plus euh, en matière laine. quoi. Donc du coup, euh, j'ai réussi à les trouver. Je suis trop contente. C'est des Stradivarius et euh, elles me vont parfaitement. Oh J'ai en... envie de les mettre maintenant là je vais pas les mettre à l'entretien d'embauche, non. Ça fait pas assez pro. Vous en pensez quoi Je suis con, vous allez pas Je vais avoir la réponse dans deux semaines. Nyeh. Nye nye nye. Et pour les trois derniers articles, ils viennent de la même Vinti, donc du coup vous allez voir qu'avec les frais de livraison, forcément le prix va être très élevé parce que il euh, y a la protection acheteur et les frais de livraison de trois articles différents. Donc j'ai acheté tout d'abord un autre jean, On peut... oui, oui effectivement j'avais besoin de jean bleu, je n'en avais plus cette fois-ci j'ai pris un Jennifer en taille 34 et celui-ci me va parfaitement, donc c'est vraiment un jean bleu brut, un petit peu délavé mais un tout petit peu, et il est classique sinon franchement il a rien à dire, c'est vraiment le jean basique à avoir, mais en fait, parce que je n'ai plus de jean bleu en fait je me suis dit oula à part un jean mom mais du coup j'avais plus de skinny en bleu donc euh, je suis trop contente ça y est j'ai enfin de nouveau un skinny en bleu qui me va un autre qui peut-être est un peu petit il faudrait que je perde mes petits kilos superflus peut-être je ne sais pas ensuite donc de la même vendeuse je me suis acheté un petit pull rose ah il est trop kiki en ce moment je suis à fond dans la couleur pour les pulls enfin j'essaye d'avoir plein de couleurs différentes parce que j'adore et là j'ai pris en vieux rose comme ça trop beau avec les petits motifs ajourés devant, ça rentre trop bien. Ça, c'est un pull de la marque wedge que j'ai pris en taille S. Et euh, il me va nickel. Franchement, il est trop beau. Et le machin, t'as l'impression, tu lui rajoutes une étiquette et ça y est, t'as l'impression il est neuf. Hein. Et on passe au dernier article qui est un beau coup de cœur aussi. Toujours de la même vendeuse, j'ai pris un pull blanc basique. En fait, je cherchais de base un pull blanc basique parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de pulls de plein de couleurs. Mais j'en avais pas un blanc. Donc j'ai pris ce petit pull blanc qui est très très basique alors qu'il est quand même un petit peu... Euh, non, il n'y a rien en fait, y a rien de... je sais pas ce que je voulais dire, il n'y a rien, de... il est très basique. Waouh Le seul inconvénient, ça j'en ai pas rendu compte, c'est qu'il est hyper crop top. Donc du coup, euh, je pense qu'il faudra toujours que je mette un débardeur en dessous. Euh, quand je serai au travail parce que je me vois pas me balader en crop top au travail. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me mets des barrières bêtement. C'est possible, c'est totalement possible. Puis même pour l'hiver en fait, et surtout l'hiver... Bon, mettre un crop top l'hiver c'est pas ce qu'il y a de plus fou mais je le trouve trop beau. Et en fait il est vraiment... Euh, il est comme neuf et il est d'une douceur mais d'une douceur, c'est incroyable. J'aimerais que vous puissiez le toucher parce qu'il est vraiment hyper, hyper, hyper doux. Bon voilà tout le monde pour mes dernières petites trouvailles vintage. J'ai quand même bien craqué. Euh, mais j'avais fait un gros tri récemment. J'ai craqué vinted, c'est la vigne, j'achète mes vêtements que là-bas maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez plus de je teste vraiment sur ma chaîne depuis un moment. Alors déjà parce que j'ai fait une pause de deux ans. Mais même euh parce que je suis plus du tout, enfin j'achète jamais du neuf. N'hésitez pas à me donner vos petits comptes vindette que j'aille faire un petit tour sur, sur vos dressings pour voir s'il y a des petits trucs qui peuvent me plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'aura fait trop plaisir de la filmer. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao